Oui, bien aimé, Le sambo est le de la continuité. va pas votre que tu as une mission. Tu as une yamingi koleka as une mission. Tu as une mission. Vous allez bouger, missionner, missionner un peu au Tanzanie, coller des Tanzanie, à zala, les longs on a bu so, les longs on a ma botte on a bu so, les longs on a a bu so, les longs on a bas projet on a bu so, les longs on a bas d'activité on a bu so, qu'il est Dieu soit au centre des gravités. Alors mes bien-aimés Seigneur, je pense que ça fait un bout de temps que j'ai collé canater, des fois mes bien-aimés Seigneur, préoccupé. Il y a des difficultés techniques. Je que que par la grâce du Seigneur, nous sommes là. avons des problèmes de santé, de Nous avons Donc, réglé, et et serpent... alors en problème, et là Nous dans vains, ont des de Nous Nous avons Prière en faveur à Mabota. Pendant que vous avez dit que la avez dit que vous avez dit que dieu que vous que vous bénisse richement que vous bénisse et vous bénisse richement. que le Dieu Tout-Puissant vous arrose. dit vous que vous Jésus-Christ et Nazareth, et Rayana Katnamokili Namokili, Aye, et papa, maman, maman Marie, mais revêtue de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le hommes Botem le en la de la puissance en train esprit se comme missionnaire Dans de le faire, de la Fils du Dieu très haut pour nous communiquer vie à l'humanité. Bien aimés frères et sœurs en Christ, bien que étant mandaté de Dieu, bien qu'il y a une mission divine, tout que Jésus Christ, erraquitine à seulement à l'oukiba disciple, à l'oukiba collaborateurs, à l'oukiba associés, à l'oukiba tout va former équipe pour nous travailler et le monde à pour dire que la vie elle est communautaire. La vie, les alliés les amis, les toujours en collaboration. Dans mon tour, chacun de nous sera toujours le carrefour de l'autre. Alors, elle a formé ce disciple? les disciples et ils ont disciple, un peu de temps. Les disciples un curieux. vérifier ce qui se passe chez l'autre. Et par Dans la vie, en concurrence, je jalousie, mal en mais ici nous parlons d'un esprit à émulation, c'est-à-dire que au que vous allez en tant que moi en ensemble, vous allez en tant que homme d'affaires, vous pasteur même, vous allez prophète, vous allez commerçant, vous allez dans la vie Jalousie dans mon ingézamabe, mais esprit à émulation, c'est-à-dire au total là où y a ça retravine à domaine qu'est-ce qu'il fait? Et la qualité, numérique, pour pas vous puissiez améliorer votre travail, ma activité, je pense que vous avez dit que vous c'est ce qu'on a pu voir dans les disciples à Jésus. La Bible dit, les disciples, on a enseignement un maître, Jésus a conseillé Bango, un Koyoka, mais quelque part il y avait également un maître qu'on appelait Jean Baptiste Vous vous souviendrez que Jésus Christ s'est fait baptiser par Jean Baptiste Moi je l'ai toujours appelé le pasteur de Jésus Parce qu'il m'a baptisé avec la main Les disciples Ça c'est un peu ma comparaison il y, il y a un Maître Jean Baptiste a fait il y a un peu Il a dit Il a dit Il a dit Il Mais il y a dit maître, à dit Il a ah bon? Je constater qu'il y avait un déficit Ah Jésus jamais avec la banque cela prière Jamais. Ne pas Seigneur. Ne pas Seigneur apprends-nous aussi à prier. Qu'as-tu ou que manques tu au mais C'est possible de le ressourcer c'est pourquoi en passant de Ronanga été un ignorant éternellement, jamais. Zalara Mutuo yo toujours du jour au lendemain, au soukak pour se mettre à la hauteur, faut s'adapter. Mais maintenant, on a dit, tu as adapté l'installation installation sika. On va applaudir sika des Ronanga au matiéchelon. Vers 12, 14, 15, faut s'adapter et on a vu que les disciples à Jésus va bah, le peut se mettre à niveau maman ni est-ce qu'on se met à niveau, on à niveau? <rire> adapter applaud libala na à niveau à sika Moussa na yo maman on a dimension à sika ba projet na yo maman on a dimension ya sika on a vu ba disciple ba zo pas Jésus maître le ba na biso na disciple Jean-Baptiste mais bien il m'assemble là mais biso là biso te chabi sopé à la hauteur dans la maison à la hauteur. Même dans ta façon de prier, même dans ta gérance même dans tes activités, même dans tes projets en valeur, à la hauteur dans les noms précieux et glorieux de Jésus Christ. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur. Jésus a banni au Lorsque vous voulez prier. Rentrez dans votre chambre, priez en secret. Dites ceci, Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme tu l'as décidé au ciel. Et en famille, au Ta volonté soit faite sur la terre Comme tu l'as arrêté au ciel Si ta volonté N'est-ce que tu as arrêté au ciel Pourquoi tu as arrêté Pourquoi tu as arrêté au ciel Que ta volonté Que ta volonté soit faite La volonté de qui La volonté de notre Père qui est au ciel C'est parce que Jésus savait Que na la, qu la volonté Et belle. avons volonté Mais Nous avons famille na yo baboot na yo ba volonté na bango. Ba parents na yo bazana volonté na bangou pour na yo, Bandeko na yo parce volonté na bango pour na yo, ba na yo parce a volonté na bango pour na tina le le désir communauté parce que désir pe volonté na bango pour yo. Po yo monde des esprits et à la bonne tout le monde des ténèbres par cause d'une peine volonté na bango pour na tina bomoya yo pour na tina bomoya libota na yo pour na tina bomoi y a bactivité na yo Alors faut savoir que nous reunion oh yo même Jésus-Christ connaissant ces choses nous avons prendre de disciples quand vous priez dites toujours à Dieu <rire> que ta volonté soit faite sur la terre comme tu l'as arrêté au ciel et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui non c'est pas la mutunions place aux joailliers sico Roland Abissu tous ensemble le l'homme de la continuité au cas où on miss ma canne n'est pas dans ça bande à quoi recommander d'abord moment où il y a prière dans na ma boucle dans ça au nom de l'ensemble Seigneur n'a au merci parce qu'on permettre bas six jours tous ensemble le de la continuité tous ensemble le l'homme de la continuité ah, Nous continuerons les actes des apôtres Jésus Christ a dit ceci dans sa parole Allez partout au monde Prêchez la bonne nouvelle Faites de toutes les nations ses disciples Il a dit à tous les disciples de Jésus C'est dans la parole de Dieu En tant que disciples du Seigneur Nous prêchons l'évangile Nous prêchons la parole de Dieu Partout au monde Ça c'est Jésus c'est pourquoi mon frère et ma soeur, nous avons la place aux alliés, au réalisé présence en ça. Au banakolo bananza, mais merci d'avoir fait de moi également ton disciple. Il y un message. Communiquant au Penabatu. Communiquant au père à ma famille. Communiquant au ami. Que Jésus-Christ nous apprend à prier. Il dit que ta volonté soit faite. Yaya, est-ce que nous Est-ce que tu sais aussi? Que le monde détenait également sa volonté sur toi Est-ce que, so -so? que ma famille n'a pas de volonté Il faut qu'on y solo. Pour la zone, bah, je vous prêche Je vous prêche De sorte que vous aussi Vous communiquez le message aux autres Vous communiquez le message aux autres Je ne veux pas prêcher la ne pas ba auditeur au aux communiquer dans Et est-ce que vous avez une volonté de de Alors il faut volonté Ça c'était la partie exhortation. Nous voulons passer maintenant à la prière par rapport à cette idée générale auto-présenté vous comprenez que même la présentation est l'homme de la continuité. ça forme même pourquoi nous avons service puis prier techniquement spirituellement moralement dans toutes les formes c'est pourquoi on ne resigne pas de passer ce qu'on a à la prière et le moment la réaliser présence dans un merci merci pour notre temps favorable merci pour notre moment tous à l'ensemble dans les noms précieux de jésus christ de nazareth papa te poussani liboso et à ton na yo tu es conné de la monnaie na yo to chou merci parce que vous Yambe expression et gratitude y na yo yamb expression et reconnaissance na yo papa merci parce que tu nous as protégés nous a gardé tu nous as préservé du malin au alinzamboyo batelibisso bateli ma botan abiso au boundel biso bitumba ya boutoupe amoy dans le nom précieux de jésus papa netto la main sans jour la main dans le nom puissant de Jésus christ de nazareth tonetoli monena yo to sans joli seigneurina yo to kumisho mocons dans le nom puissant de jésus pour la moment oyo au permettre à l'ensemble du sous-sous pour la côte à la dans la prière pour maman a yo yes sous nettoy qui a mon tema sans jouer à bobo maman moqué la licolopenasse Te pécho merci jésus dans les noms précieux de jésus christ nazareth tout tombo le monde a yo tout ça le seigneurina yo pour la nunga malam au permettre tous à la ensemble et le a dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth merci seigneur Jésus-Christ de Nazareth bien aimés toujours dans même attitude y a prière n'on sait pas la place aux joies nzambe la à purifier ma banzo a purifier ma canis. A purifier le raisonnement. Na yo. Ma kila so ki na, na, na yo Le à Jésus, purifier robe na yo. na na na na na na na na na na to samedi na kombwa jezi alléluia dieu tout puissant le dieu d'abraham le dieu d'isaac et d'israël te belémi li trône na yo o le sang précieux le sang de l'agneau le sang de jésus-christ le sang qui parle mieux plus que le sang d'abel esoko na ba robe na buso esoko na ba vêtement na buso et ce que la conscience peut subconscient, purifier le monde, nettoyer mon nettoyer le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, raisonnement, monde, au Seigneur notre Dieu. De monde, dire monde, commettre comme péché, en parole, en acte ou en pensée, de monde, le monde, le monde, le obstacle. La main de Dieu n'est pas courte pour agir Ni son oreille sourde pour entendre Mais ce sont nos péchés Qui mettent une barrière entre nous Et l'éternel Dans le nom de Jésus Nous avons ainsi prié Nous disons Merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth Que Dieu vous bénissez, que Dieu soit loué. Nous acclamons le Seigneur. Allez, Béta, ma boko, ma boko, ma boko Pendant le coup, moi, Jésus. Ce qui était Nzambé. A, -a Bien-aimé, tu ça, toujours dans 4-4 attitude à prier. Tu ça, toujours dans 4-4 y à prier. Tout ça, c'est la volonté. Volonté, oh, yo. Mourteux ko na les a parce les ratés parce non on a vu Israël le peuple élu de Dieu Il souffrance 430 ans niro les autres dans qui a passe des phases bien ça difficile sur le plan financier autrefois c'est un moment difficile on va juger on dirait à 100 milliards de dollars ça c'est de mon ensemble mais on n'est pas temps. ça dépend de mon ensemble ah on jamais de problème mais les mecs c'est autant que la Bible m'a le peuple lit de Dieu 430 ans pas une année 430 ans comme esclave mais entre temps c'est un peuple qui est en alliance avec le créateur de la terre et du ciel Job Parmi les hommes intègres de la Bible Il y en a trois Daniel, Job et Noé À A À l'Iba une journée Dix enfants bakéi. Lisez cela dans Job chapitre premier 1 hein? Tinasouka Chapitre 2 hein? Serviteur du Dieu très haut Prédicateur de la justice à Salabou. ferme Panza Ziki. Il n'y a salle, il n'y a pas de mûre, il Tous les enfants, donc hier on l'appelait Papa, Père, le lendemain, je l'ai Papa zade. Tous les enfants sont morts. Ce n'est pas tant d'habitude, mais oh, magicien, occultiste. Ah, quand il y a Bien-aimé, il a souffert. Entre-temps, serviteur et fils du Dieu Très-Haut, homme intègre. Daniel a servi à l'aider. Indeko danga yompile les osois éléments de mesure. Ah moi so na zana nanya célibate céliban durci. Ah ça rends simple pensam bas sur le bibel oui qui fait papa que les jeunes gens se marient. Cesse de juger les gens par rapport il y a bas vie sociale. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être fils ou fille de Dieu. La Bible dit crois en Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est ça. La foi en Christ Jésus. Le salut c'est de on parle de l'âme. On ne parle pas au bien matériel On ne parle pas à l'état civil, le fait d'être marié ou pas. D'ailleurs, le fait d'être marié, c'est un choix. Quelqu'un peut choisir de ne pas se marier. Il peut choisir de ne pas se marier. Riche ou pauvre, ça n'a rien à voir avec l'éternité. Donc, nous devons comprendre l'essentiel. C'est prendre au seigneur Panaosikassiro. Il y a tant de choses que même les fils de Dieu, les enfants de Dieu peuvent subir l'influence, il y a volonté. Il y a salam, lili pas bien-aimés dans le Seigneur. Que ta volonté soit faite. Mais avant cela, nous devons refuser la volonté des autres. Pourquoi les gens souffrent-ils sur cette terre? Nous souffrons lorsque nous ne vivons pas la volonté de Dieu. Lorsque nous subissons la volonté des autres, nous ne serons pas dans la joie. La Bible dit seule la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne s'est fait suivre d'aucun chagrin C'est-à-dire que pour que quelqu'un soit heureux C'est lorsque tu vis ce que Dieu a résolu De faire pour toi dans ta vie Est-ce que vous comprenez de Job est en train de subir Une volonté Et on peut lire cela dans le livre de Job chapitre 1er Faute de temps, ils ont gagné tant Parce qu'ils avaient mis mission en prière frère, Quelqu'un avait une volonté C'était Satan sa volonté était laquelle de détruire Job, de détruire ses activités, de détruire sa famille. Donc, Job a un grand businessman, moyen, fermé travailleur. C'était un PDG, un boss. Il a engagé les gens. société. à soutenir en Un homme bien et ses activités avaient de l'ampleur. Mais pendant qu'il émergeait, il y avait Satan qui avait la volonté, une volonté interne. Depuis des années, la Bible dit un jour, Dieu va convoquer une réunion angélique. La réunion, c'est une réunion de l'homme. Non, c'est une réunion des anges. C'est l'une des appellations des anges dans l'angéologie. Pour ceux qui ont fait la théologie, ils vont contredire la donc on appelle aussi les anges Parmi les appellations des anges On les appelle aussi les fils de l'homme Ce ne sont pas des hommes mais ce sont des anges Dieu convoque les anges Et nous voyons Satan s'est présenté aussi Nous avons un aliment On à l'égalité On a convoqué un ange. Satan peut se présenter De nature c'est un ange Un archange déchu Et il s'est présenté à se a poser des question oui yeah, yeah. oui tu vas parce que la banque hein met mal au barabababababourarabiso donc nous a maintenant certaines qui sont la banque et moi je vais coopérer avec moi comprendre était passé nous autres bien sûr bien mais c'est dans la parole de Dieu souvenez-vous dans 1 Chronique chapitre 18 verset 22 1 Chronique 22 18 à 22 on nous parle de la mort d'Akab Dieu voulant tuer Akab il fait quoi il a convoqué les démons Vous comprenez <rire> compris il y a des à tuer à Donc, il vais collaborer. un Un autre exemple. Il y a le fou de Galara. Il y a cimetière. Il y a Fils de l'homme qui est entre toi et moi, s'il te plaît, que tu es besoin déserté désert tu coopérer. le Il y Donc, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, tu peux également négocier avec bien-aimés des Seigneur. Il y a un combat pasteur, tu prophète, tu as salavion Tu quand avec Alors mon frère, et ma sœur Tu as une parenthèse Tu as une parenthèse, tu as Alors tu sais, nous une question à poser une question à Satan Où tu wapi? pour Pour nous avoir une réunion n'as-tu nous avons une Donc vous comprenez Que cette réunion N'était pas en train de se tenir Dans la casque mais c'était une réunion qui s'organisait où Dans les airs, dans le monde des esprits. Ah ben je viens de parcourir la terre. Ah bon Ok. Qu'as-tu constaté là-bas La volonté de Satan, c'était d'achever et de détruire Job complètement. Parce que le fait que Job émergeait, nous dérangeait C'est alors que Satan s'approche. Il dit à Dieu. J'ai parcouru la terre et j'ai vu des gens. Dieu lui dit Est-ce que tu as remarqué Job Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu savait que le cœur de Satan était en, était en train d'en vouloir à Job. Il voulait que Job aille la détruire. Donc, si Job n'a pas eu à rayon, Satan été mes amis. ma suis là. Je Ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Si tu as un petit peu à misala tu as projet, un commerce, des études, des biens matériels. Ba Ba bilango sali qui bien Laisse-moi te dire Tous ne sont pas d'accord avec toi Il y a également la volonté de Satan Ah, nous avons une volonté de santé Volonté de santé Volonté de santé Volonté de santé Volonté de santé Volonté de santé Volonté de santé Volonté de santé Volonté de santé Volonté de détruire. Est-ce que tu peux dire à Dieu Ne permets pas la volonté de Satan Nicolo Nanga Ne permets pas la volonté de Satan Nanga. Et laissez-moi vous donner une garantie Si Dieu ne permet pas à Satan D'accomplir sa volonté sur vous Elle ne s'accomplira jamais Ça c'est une garantie papa Il n'y a pas plus fort que Dieu Plusieurs années durant D'après les livres de Job Satan salibou le col aquarium je ne vais pas faire la publicité ici là permettez-moi job sikoyo azana 4 Nicolas Satan je le col le col ananyo soso a doda trois job na 4 et a jabeti den azoni mon nom la jobier a beti sous une ah Dieu voyait tous ses gestes, il voyait tous ses mouvements. Voilà pourquoi, une fois la réunion, Dieu lui pose la question. <rire> Dieu connaît tes ennemis. Dieu connaît ceux qui en veulent à ta vie. Dieu connaît la volonté des méchants dans ta famille. Dieu connaît la volonté, même parmi tes amis. pire Parce que Satan est esprit, tu ne le verras pas. Mais il se manifeste par des hommes. Nous vivre, il faut comprendre que bitumba solo. Il y a contre battre au bon sauté. Mais le vrai combat, c'est le spirituel. Homme n'a tout mon déterminé sale ma ça y était le centre de gravité, c'est Satan. De faux sang en Zambé, Père éternel, ne permet pas la volonté de Satan de s'accomplir sur moi. Ne permet pas la volonté de Satan de s'accomplir dans ma vie. Au nom précieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez ce qu'on C'est ça. Il est en esprit, il ne passe que par des hommes. Est-ce que vous comprenez? Il ressemble la situation. Le papa, merci. Merci parce que j'ai une garantie, et pas dans C'est que quand toi, tu ne permets pas. À la volonté de Satan de s'accomplir dans ma vie. Elle ne s'accomplira jamais. Plusieurs années, mes frères. Plusieurs années. Volonté à Satan. <rire> et s'accomplir Il Job. Pourquoi Parce que Dieu avait verrouillé Job. Allez, je te donne le sujet de prière. Père éternel, sécurise-moi. Protège mon corps, mon âme et mon esprit. Contre toute volonté de Satan. Est-ce que vous comprenez semblait d'abord pour pour est-ce que vous pouvez prier si quoi? après avoir compris n'est-ce pas pendant très peu de temps cette exhortation nous allons passer à la prière je pense qu'au comprendre au comprendre le sujet des prières cause à la distraité vous allez concentrer. Père éternel, merci. Merci parce que tu es une garantie pour nous et une sécurité. Merci parce que tu es une muraille autour de nous. Une tour forte devant l'ennemi. C'est ce que la Bible dit. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte devant l'ennemi. Le ban Jésus, j'élève ton nom sur mon corps, mon âme et mon esprit. J'élève ton nom sur mon être tout entier. Que ton nom soit élevé dans corps, âme et esprit. Posez la ceinture de sécurité. Aux à la muraille, la Coulon, a, il y a protection. yo, sambela na kombona isumasia. Dieu tout puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth a tout ce qui tout dépend de l'heure à laquelle en Etats-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie en Père, tu as la vie de la vie vie. le corps à l'esprit. protégé le corps à l'esprit. y a sécuriser libo tayabana yo préserver bango na dans le nom merveilleux de Jésus batte la moisi mobile mona mokemokolo batte la de konnoussou batte la elengé batte la mokolo waze ko prier sikasiko e le mona yo e le mona ngai libo yo papa nous avons besoin de ta protection Sois les dieux qui nous protège sois les dieux qui nous garde sois les dieux qui nous préservent du malin, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Tu es le Dieu qui nous protège, tu es le Dieu qui veille sur nous. Reçois l'élévation, la gloire, l'honneur émanant de la profondeur de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, papa, tu tombes au Netolio, tu es au na tu es de Jésus-Christ de Nazareth. Ça élevé, ça l'a protecteur Nabuso. Bomba corps à mesprit nanga, dans ma na yo. Corps à mesprit à moncon à moncon Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Oso recommandé recommander nzela nayo dans ma beaucoup nayo. Loba nzambe nzambe koba te lama. Zalanza en fait Protéger, préserver, défendre la cause. Au nom puissant de jésus Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. N'a recommandé une journée. Je vais vous la Batter, défendre, sécuriser, protéger et préserver la dans le nom puissant de Jésus. Banzela ko tambola, tika banzelano na maboko na Nzambe. Tika misala no na maboko Nzambe. Tika mabactivité nyonso na maboko na Nzambe. Père éternel, protégez, préservez son amal, épargnez son accident, épargnez son danger. Batte la bison kolo. Père éternel, ba otoko kiné ba classe, batte la. Ba otoko kiné misala, batte la. Baoto qui n'a pas restaurant, kolia, batte la. Bao qui n'a pas week-end, si tu vois, puis batte la. Bao qui n'a pas fête avant mariage, toko lia, toko melanzam, et batte la. Bao qui n'a pas matanga, batte la moko na moko. Le kobande ko batte la job. Au nom puissant de Jésus, to sambe liboi. To lebi, merci Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tozo continue. N'aïlan a mis prière. Au pour protéger, c'est une très bonne chose. Mais la volonté du monde des ténèbres, ou la volonté des méchants, ils les colons. Et que ça les C'est pourquoi dans le livre de Job, chapitre 1 verset 5 à 8. Job. Tout le monde a Job en sa prière. Connaissant toutes ces choses aussi, il va recommander sa famille. Entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi tout le monde a plusieurs fois, excusez-moi, Job, Josué, serviteur de Moïse et serviteur du Dieu très haut aussi, fils de Noun, et la déclaration Moi, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Jésus-Christ a eu un évangile. Abi, crois en Jésus. Tu seras sauvé, toi, mais aussi toute ta famille. C'est pourquoi la prière pour la protection, je recommande que la prière est-ce la prière. nanga. De, de la famille. la famille. Batte la classe. à la c'est pourquoi il y a un job qui fait. une ambiance qui est la famille. Il y a un peu Il y a boss. Faites-le repas Tous les jours, il organisé À l'occasion de rien, de y un moment où il Ne pas, Si c'est un est donc, euh, mon des esprits, je dois les recommander entre les mains du Seigneur. La Bible dit Job priait en faveur de ses enfants. papa maman. Nous sommes là pour prier. Patrick à la ministre, organisation prière, il y a prédication, puis assistance à babola. Évangélise et soutient les pauvres. C'est l'Évangile pur. Jacques chapitre 1, verset 27. Je ne pas, dans le Seigneur. Banda ne prier pour la famille. Il y a ne gens pas, depuis l'année sais pas, je ne la nous au fur et à mesure, éducation parce qu'ils sont en train de subir l'influence et la volonté des autres. Quelle est la source où ils ont affecté Bananayo Est-ce le monde des ténèbres ou Dieu Est-ce le, est le monde des ténèbres ou bien c'est Dieu Est-ce les méchants ou bien c'est Dieu Tes enfants sont-ils en train de vivre la volonté de Dieu ou la volonté des hommes C'est des grandes questions Il faut tomber tout n'a Prie, dis à Dieu Je refuse à ce que mes enfants subissent l'influence des hommes de ce monde Je refuse à ce que mes enfants subissent l'influence des méchants Si il y a quelqu'un quelque part qui médite le mal sur ma famille Nous allons de permettre de tes volontés Ceux qui ne veulent pas voir mes enfants grandir tu pries pour ta grossesse. Les esprits peuvent affecter, n'est-ce pas, euh, même les fœtus. Ah, les fœtus. À partir des trois dit, on parle du fœtus. Okay. Lisez dans Jérémie chapitre 1er verset 5. Dieu dit ceci à Jérémie. Quand tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère, moi Dieu, Dieu est esprit, non Ok. Je te connaissais et je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc il y a un moment là qui nous qui, nous, qui nous <rire> et des pili quelqu'un peut être sorcier, naître sourcier tout comme quelqu'un peut naître homme de Dieu. Qui nous Mais quand tu es né homme de Dieu, Dieu est avec toi, et t'accompagne. C'est quoi dans le banan, mon frère et ma sœur? Comprenant toutes ces choses, toi qui es enceinte, Banako pour recommander boom Ça fait partie des enfants. Quand c'est déjà un fœtus, c'est un esprit. C'est un esprit. Banda ko recommandé na maboko na Tout bango soza ma passa. Banda ko recommandé ba obakoli. Nana nani? Patricia, Nani Soso, Silvania. Bango nyonso si tu peux les citer nommément aux ko au prier l'habitude de prier pour tes enfants. Les recommandantes les mettent du Seigneur. Banda ko lo bana na tika mwana na moko, moko, moko, moko, moko. Na kat na maboko na ça n'a pas protégé Bango. Zalanzambe sécuriser Bango. Ça n'a pas préservé dans malin. Projet Nios, Programme Nios, Il y a monde occulte contre Bango. Et Zéro. Est-ce que vous comprenez? Parce que ne pense pas que tu ne vis que ta volonté sur tes enfants va s'accomplir. Tu peux également être surpris. Quand on va commencer à prier par rapport aux surprises désagréables, nous pas. Là, maintenant, nous prions pour que Dieu empêche la, à, la volonté de, à, à une tierce volonté. Et là, nous autres, on ma vie non? Et c'est possible parce que Dieu l'a fait. Il a fait, il a, il a assumé la, la sécurité pendant plusieurs années dans la famille de Job sur cette terre. Cela ne demande pas de moi, mais c'est Satan lui-même qui parle. Pendant la réunion, quand Dieu est en train de vanter Job. Dieu dit As-tu remarqué mon serviteur Job Papa, maman, Dieu te connaît par ton nom. Hein? Tu peux ne pas avoir une grande église. Tu peux ne pas être un grand homme d'affaires. Tu peux ne pas avoir de la considération dans l'église où tu pries. Mais Dieu te connaît. Il sait que tu es son fils, tu es sa fille, tu es son serviteur. Dieu te connaît. Et c'est ce qui compte que le ciel te reconnaisse d'abord. Bien aimé, écoutez. Dieu pose la question à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job Sur la terre Satan a dit C'est comme si tu as tombé Et tu c'est dans la peau Ah, tu ma comment Job là Job Si yo batela battu la raie Satan a sur le soleil au dos Plusieurs années Il y a il dos Et tu as battu la vie Tu ma comment c'est Ne te vante même pas au sujet de Job Parce que toi tu l'es protégé Est-ce que vous comprenez C'est Satan qui s'est plaint du fait qu'il était incapable, qu n'était pas à mesure. Il a détruit vie à Job, famille naïe, activité Pourquoi Parce que Dieu le protégeait. Alors c'est pourquoi je t'encourage, mon frère, ma soeur, je t'encourage. On recommande vie. Il y a banana Bactivité naïo, Que Dieu protège tout ce qui est à toi. Est-ce que tu comprends et que ce soit pas seulement pour un mais que ce soit une habitude. On va à chaque fois. chaque fois. Pour la Pour la Pour Pour Pour Pour la Pour Pour la Pour la Pour Et Josué disait Prie, moi et ma maison Nous serons au service de dieu Job le faisait.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 Comment peux-tu accepter que quelqu'un vive pendant des années? Tu ne parles pas de Christ. Au fur à mesure, et Je vous dis la vérité. Et que mesure, ça dépend de c'est lui qui sonne les cœurs et les reins et lui qui change les cœurs des incrédules. A bon chair. Il transforme le cœur de Pierre en cœur de chair. Non, c'est inconcevable que Yosembe Belaka depuis 20 ans, 15 ans, nous avons toujours invité à ta église. sur aujourd'hui, l'évangile est prêché partout. à il n'y a pas un péché. Il n'y a pas une infraction dans ça. Prêcher l'évangile. Donc, mon frère et ma soeur. Il faut aller à la mouton. Vous comprenez? Nous so avons invité à ton internet. Même si auretty, on a passé à la théorie avant c'est vrai. Mais Alan a à un animal qui est un animal qui est un un animal qui est, enfin, de gabüzos, est... On à a Tahir, là, L'évangile est prêché sur les nets. Calamité sur les Enlèvement de l'église. Je ne Je C'est le temps. C'est le temps. C'est la famille. Alors on n'est pas là aujourd'hui pour l'évangélisation. On prie par rapport à la protection. Donc on déjà comprendre que ça ne soit pas seulement pour aujourd'hui. Mais que le temps de la famille, c'est le temps pour la famille. Pour la famille, c'est le temps pour la famille. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux prier maintenant? Parce que tu en as pris la conscience. Je vais recommander ce cas-ci. Il y classe. Il y a des choses des des choses des choses des choses les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Nous avons sécurisé par bah, Oyanga. Oh, Basal influencé tellement mauvais amis. C'est des choses, des sujets autour de Samba Skasico. Donc, ce qu'on a misou, prier le monde dans mon salon dans le Tu vas fermer tes yeux et on va prier. Ma quand c'est pas dans Nanzambe, tu es un Alléluia. Ça l'a concentré. C'est le temps de la prière. Éternel est Dieu très haut. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, reçoit l'honneur et la gloire. Émanant de la profondeur de nos cœurs, tenez ton immunité. Tenez glorifier Seigneur, dans le monde. Au bon au bon dieu, au bon dieu, au bon dieu, au bon dieu, au bon dieu, au bon dieu, au bon dieu, au bon le banan me protège ma progéniture, protéger famille nanga bananza. L'homme t'asakuba la recommande mobile nanga ma boko nzambi. Protéger mobile nanga, protéger moi si Protégez protéger bande konanga. Si tu n'es pas marié, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs, prie pour tes parents, c'est la famille. Prie pour tes fils parents. Tu tombes libre à voir la bûcheau. Tu vas dire qu'on recommande ce cas si quoi yo. Bah famille na bûcheau n'importe quoi dans Zambie. Bah na bûcheau. Mi balle na bûcheau. Bah si na bûcheau. Bah nez con na bûcheau. Bah bottin na bûcheau. Tous ensemble tous dans Zambie protège chacun d'eux. Que ça soit ceux qui sont avec toi à la maison, ceux qui sont en voyage, en vacances, partout, dans des affaires accompagner Seigneur protège tout un chacun tous dans le nom puissant de Jésus alléluia oh le dieu de la bible le dieu d'abraham le dieu d'isaac le dieu d'israël de que que recommander ozali banzela na biso na bokona yo ozalanzambe kobatela Zalanzambeko bundela, Zalanzambeko longi ça, Zalanzambeko sécuriser défendre. Cause yamo ko na mo na biso. Battre là famille la biso. Bah nan biso nzambe la ma beaucoup la yo. Zalanzambeko protéger ba, Oba au l'école oba battre là bah. Oba zana ba vacances battre bah. Oba au pique-nique au kende osakanan. Teubiter volontaire ça dans la du kono na banweza nîme. Teubiter volontaire na yezaki ba protection et sécurité la yo. Seigneur notre Dieu, oba au kinde ba fête les à vacances. Bah ba fête mon rédempteur papa na ba. Club d'amis, moi qui n'ai pas pique-nique, nous avons mis comme dans ma plage, protéger mon anzila, protéger mon anzila, protéger mon anzila, protéger, sécuriser, dans les noms précieux, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons gloire au Seigneur Jésus. bien aimé en Christ, je ne ça qui protéger il y a une famille. Mais il y avait une volonté quelque part, la volonté de l'ennemi. Et une fois que la protection de Dieu n'était pas, quand Dieu a retiré sa protection, tout le monde qui job. Dans le livre de Job, chapitre 2, chapitre 1 à partir du verset 8, même verset 11 au quand Dieu retira la protection, quels étaient les effets? Quand Dieu retire la protection de fait Le permettre de faire. La Bible dit Job a s'est retrouvé accident, salami, place au bal au sacana. Donc, quelque part, les prières que faisait Job attiraient l'attention de Dieu et les enfants étaient toujours sous la protection du Dieu de Job. Non nous avons au prix recommandé, il y a sa protection. La volonté de l'ennemi est à détruire famille par des accidents. La destruction ne vient pas seulement par les accidents. Quand on a voulu détruire Job, Satan l'a détruit par la santé. Il y a un accident qui a été fait par la famille. Il faut permettre de faire volonté à Satan de la famille. Il y a accident qui a été qui permettre t bana nangaba kutana mba kama ke babukani mona muke muke oli suni nya sala mona 12 ans 8 ans 5 ans babuker lo kolo le kolo ko diembe la li kolo parce qu'ça y a qu'accident hmm le bananzambe makamboyo ezala la ni botana mba est-ce que vous comprenez le bananzambe makamboyo ezala musika ni botana mba Il a des hôpitaux, des hôpitaux. Je de respirer dans l'hôpital ukuta au mon amour la respire na bonbonne Moi, na 6 ans a peine tu ko bota ma dia problème respiratoire be le boy ah non que tel ne soit pas ton partage Priez le bananzambe yanga bananzambe batela bango volonté yamo de ténèbres ekosama tel ko na bananama hein un, un. yanga bazala protéger il y a peu de la sécuriser. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Il a de Il de normalement. Il a Mais il y a des de pas des prières qu'il faut faire. Il ne' a les de je ne suis pas un bon connard. Je ne suis pas un bon connard. Je ne suis Je suis un accident. Je suis un Je na santé, pas Je pas Je dans le nom puissant de Jésus Alléluia Dieu Tout-Puissant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac et d'Israël Te recommander dans ma boucle. Ma famille Ma activité Ma projet Ma nzela Ma classe Ma jeu Ma ambiance Ma mutuelle Ma mutualité Place nous sur ma famille la pas un protecteur ça la bouclier c'est la gardienne. Il y a un homme qui a été le Il y a un homme qui a été le meilleur. Il y a un a Que toute la famille soit sécurisée par toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons, gloire et louange à toi Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Je vous disais en tout cas, il me semble bien. me bien. Il me semble bien. Il me semble Il me semble bien. Il Dans les noms puissants. Glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout a toujours la même Il me semble bien. Il toujours semble même Il me semble bien. Et à la favorable Toujours dans le même élan, mon frère. Aucun ne A protéger On a vu la volonté de l'ennemi, c'était aussi de détruire le travail. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il y a un moment où on a santé à bien. Nous ça un franc par rapport à l'activité n'ayons pas battu n'ayons au zobeila ce malade nous il vous au salam salam sous sa un franc et c'est le c'est ça aussi la volonté de Dieu donc je t'encourage à ne pas croiser le main dans la vie fais tout ce qui est à ta disposition et selon tes capacités au yoko ça là eux qui en à l'encontre et à loiter vers l'encontre la parole de Dieu était de sorte qu'ils la rémunérer. Et c'est très important. Nous avons veut que imposer sa dit Kolo nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que la volonté, c'est que détruire. avons dit que le le nous avons dit dit que dit dans son plan, dans sa volonté, c'est de te détruire, Nderunanga. A quoi utiliser Bavoua et entre autres, premièrement, détruisons son travail. Pour t'asphyxier. On détruise le travail. Babib, ça moussala. Nazo tout yo siko yo. Yo moussala ne soit pas d'un travail. Comprendre que c'est la bitouma. Il y a la main noire derrière. Qui détruit ton travail Les destructeurs, la Bible dit, l'appelle Satan. Mais comme Satan est esprit, tu ne le verras pas. Alors quand tu as esprit, des esprits affaibles, premièrement, il peut se servir de ses agents. Et nous, de de pacte dans le monde des ténèbres Et c'est toute une armée au pour combattre dans le monde des ténèbres. Donc, Certains sont dans la sorcellerie, d'autres dans des loges mystiques, d'autres dans des cultes et bêlés. me C'est-à-dire qu'il y a un conscient que je suis enrôlé dans les camps de l'ennemi, Satan, pour détruire les vies des enfants de Dieu. Et donc là, Hérode, dans la Bible, il y là-bas. Donc il est dans les camps de l'ennemi pour détruire l'église. Il a tué Jacques, il voulait encore tuer Pierre. Qu'au moment, ça ne veut rien dire. Je suis Catégorie à mi les Alliés ont travaillé sur l'obsédé. Mais un esprit vient l'animer et a poussé à ça la hâte. Dans la Bible, exemple, autant hein? dans la Bible, dans la Bible, l'évangile, a... dans l'acte la a... la a... la a... des apôtres plus tôt. Je pense vers chapitre 16. On nous parle de Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés. Paul et Silas emprisonnés. Pourquoi Ils attendent l'exhortation. Ils étaient en prison parce que tout simplement, ils avaient délivré une maman dont les esprits impurs parlaient à travers elle. Elle prophétisait. Nous avons des démons qui démons, nae. Ça a une divination. Pendant que les apôtres pâchaient, ils entrent dans le temple. Chaque eh, fois, la ont dit Chers frères, chers frères, ces gens sont des frères, sont, serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Pierre a Paul est là. Un jour, il Espoir le Moi, je mérite <métion> de <la vie> délivrance. Bah, ben, Or, cet esprit qui prophétisait, c'est un esprit de Python. Type à serpent. Vous connaissez les serpents anciens. C'est l'ennemi, les diables. Mais cette femme, pendant qu'elle faisait la divination, les gens lui ont donné de l'argent. Mais il n'était pas le bénéficiaire. Hein, hein. Il ne bénéficiait pas de ça Il y avait des gens Qui avaient mis cet esprit en elle Qui venaient Quand elle fait la divination Les gens là, les propriétaires, les grands maîtres Ils venaient récupérer l'argent <rire> Et ils amenaient Donc cette femme était innocente On se servait d'elle, on la manipulait Mais Yemoko, elle a beaucoup Beaucoup de gens sont également comme ça Ça c'est la deuxième catégorie il y a un bateau Il y a un travail les colonnes où nous autres nous avons Il y a une mis mission Il y a sorcier inconscient par exemple Il y a, là, on a un larmou fatigué Chaque fois que y a un montant Il y a un montant Il y de fatigue Je ne parle pas de la fatigue par rapport au travail Il y a des seuls moments où beaucoup travaillé Mais après tu es fatigué Il, a yep factor, il y a des seuls moments où tu es fatigué Il y vous fatigué, comme Mimi Bende a vous fatigué, et au bout maman frigo, là c'est normal, c'est pas des démons, je parle de l'état d'une personne, au fan d'inaio, au salé le remoroter, là là qui bien, là mon grandateur il va combattre, il va fatiguer, comme il de vie, donc on a rien faut faire attention, puis d'abord notre inaio, il faut faire aussi très attention. Alors les esprits qui viennent, va opérer quatre pour détruire les deux... autres, on est à deuxième catégorie. Et dans la Bible, on a vu dans le cas du geôlier, pas qui Pembeni, mais qui est pas Jésus. Un geôlier, tout sentinelle. qui Il était là comme un travailleur. Mais dans son cœur, il n'était pas contre Pierre. Il a dit Pierre, nous avons mis de manière miraculeuse dans la prison. Le geôlier qui était là. Il a dit Cher frère, je suis tout au Il a dit Crois en Jésus, tu seras sauvé. Il dit Mais il y a donc ça, c'était deuxième catégorie des personnes au bas ça qu'on l'esprit, Et tous ces tous ces gens là, ils ça à Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les ennemis Satan au monde était, au monde ils sont de mis ça. Nous comprenons que tu arrives dans une entreprise, dans une activité quelque part, Il y a deux possibilités. Soit Asa moutoumissala mon lit A moni lumière na yo Et je na yo A roi na yo C'est pourquoi l'on là bas souci Mais n'a saliba mon kylio Y'a des ceux là nini qui ne supportent pas ta lumière Moutoumé je supporte na ba yo Au kiosala tout Qu'on a bien A la Première catégorie Et volonté na ye et c'est ce qu'on volontairement des ténèbres, l'ennemi va passer par lui, pour chercher à détruire ton travail. Est-ce que tu vas comprendre? Deuxième catégorie, notre vie va innocent. Vous comprenez? Vous avez bien dit Mais parce que l'ennemi veut détruire ton travail, le diable passe par lui. A provoquer, faut appeler à sa colère. Parce que la colère, nous nous sommes dans la colère. La colère C'est que dit C'est dit? C'est on C'est au Il faut que l'on C'est mais tout le monde, même C'est soi-fidèles dans C'est En colère à C'est pendant dit? film, a dit? C'est temple. Mais Bible bine dit? C'est parce que beaucoup de choses sont perdus la nuit, évitant colère la dit? C'est colère. Mais tu vois maintenant, l'ennemi va passer par quoi Passer à Biloquo. Mutomboé, en de quitter, en occultiste méchant pété mais on vient l'obséder. C'est pourquoi on y a une compagnie. Il faut faire très attention beaucoup pour Recommander ce qu'on dit Évitez battre. Il y a un esprit qui l'anime. Le problème est que l'ennemi veut détruire ton travail. Il va passer par tierce. Soyez prudents comme le serpent Mais simples comme la colombe On priera par rapport à toutes ces choses Dans des jours à venir si Jésus-Christ ne revenait pas C'est pourquoi mon frère et ma soeur n'a reçu la place aux alli Aux alli, de Pour la mon sala na protéger dans les jours à venir on priera pour chaque domaine activité famille ça mon on prie d'abord que la volonté des Satan satans ne s'accomplisse pas mais je comprends je crois que tu es en train de comprendre la il peut passer par des vols on peut rater mouyibi baye bilanga job bakoti, ils ont décapité plusieurs personnes. Les serviteurs, papes, au fil de l'épée. C'est Satan qui veut détruire les activités des enfants de Dieu. Il veut détruire les champs, les commerces, le travail, la profession, la carrière, bien mes seigneurs, aux en amour. Le ministère même des hommes de Dieu. Ça c'est un travail que nous faisons. Prédicateur de l'Évangile, l'ennemi ne sera pas d'accord. À le détruit. C'est pourquoi dans Singapanaio, bande à coussin bela pono hommes d'affaires, femme d'affaires, travailleur prie pour ton travail, mais prie aussi pour le travail de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Est-ce qu'on peut prier maintenant On tend vers la fin de l'émission. Non, c'est plus le banan Père, prie. J'ai pris pour mes enfants, mes activités de mes enfants, pour mon travail. Le travail de ma femme, de mon mari, de mes enfants, ceux qui travaillent déjà. Je prie, Seigneur, que tu protèges. Parce que la Bible dit, tout travail procure l'abondance. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Un peu de croiser le main pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et quand tu seras maintenant sur le chemin de ton travail, l'ennemi peut venir, soit par des accidents. Tu travailles pour accident. C'est l'ennemi qui veut détruire ton travail. Il peut venir, mes seigneurs, détruisant ton champ d'activité. Vous êtes dans une église, en train de prêcher. Les gens rentrent, ils commencent à décapiter les gens. Ils créent un trouble, c'est un problème. Je me souviens d'un homme de Dieu, un prophète de mon pays, à Kenamboka au Gabon. Pendant qu'il prêchait, la sécurité est libre. Plutôt dans l'hôtel, là où il était. Eh hey, toi, là, tu es pasteur, oui. On nous a laissé ans qu'il y aurait mort d'homme là-bas, là où tu prêchais. Il y a quoi C'est toi qui étais le pasteur. Et pourtant, il avait déjà rêvé la nuit. A l'autre n'a pas d'autre Une scorpion Elle a dit qu'elle pas ravagée récupéré Elle a dit tu à prendre L'esprit de Dieu lui dit Il y a un coup Vous allez préparer contre eux Il faut prier Il a prié, il a prié, il a prié Il a prié, il a prié, il a prié. Dieu lui parle dans les rêves Le lendemain il a dit Il n'y avait pas quelque chose comme ça Fausse accusation Donc vous comprenez mes frères Donc la prière pour le travail que tu fais même si tu es un homme de Dieu j'ai suivi hier la nuit quand j'étais en train de naviguer un pasteur qui amène ses enfants euh, dans la foi c'était un étudiant étudiant pasteur c'est pourquoi mes frères les choses de Dieu que vous comprenez là. ce n'est pas parce que euh, tu as une église c'est pas parce que euh, tu, as, tu as tu as été ordonné quelque part tu as de l'argent des diplômes. Les choses de Dieu, c'est l'esprit d'abord. Les autres viennent. Quand le ciel te reconnaît, il te protégera aussi. On a vu, non, nos bien-aimés, le, le, le frère là, il rentre. Je me pose la question, parce qu'il y a beaucoup de réalités. Il va baptiser les gens au nom de Jésus-Christ. Il baptise une maman, une jeune femme. La femme sort, lui aussi sort, et puis les autres les, les récupèrent. Le jeune prophète est parti Ici je ne parle pas des sacrifices Je ne parle pas des routes Parce qu'il est mécontent de l'évangile Il vient imputer un serviteur de Dieu Non, là c'est différent, l'apôtre a été imputé mais reconnu par Dieu Mais là c'est un scandale C'est un truc naturel Tu sens mec, que ce sont les esprits des eaux qui récupèrent quelqu'un Et il est parti c'était un montage, mais c'est une pièce de théâtre ou bien un film Et les disciples étaient restés en train de commencer à pleurer oh, il est un esprit qui prend l'homme de Dieu. Il est parti. Est-ce que vous comprenez? Donc, même le travail de Dieu, il faut que Dieu te protège aussi. Il faut que Dieu te protège aussi. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu pries. Même pour toi, homme de Dieu. Tu vas baptiser les gens. Prie. Moi, je me souviens quand on allait baptiser des gens dans mon église, à Pointe-Noire. prier, on faisait des jeûnes, on faisait des nuits de prière. à la veille on prie, le lendemain matin, on va maintenant à la prière. Il y avait des équipes d'intercession en train de prier parce que <rire> dans le monde des eaux, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'opérations qui se font. On Prions, baptisons, baptisons, baptisons, baptisons, quand on finit, on rend, on rend gloire à Dieu parce que c'est un combat. Est-ce que vous comprenez? Donc le travail, ce n'est pas seulement le travail au commerce. Même toi homme de Dieu tu peux aussi prier pour ton travail Que Dieu te protège, qu'il protège ton ministère Malgré les combats Deuxièmement Toi homme d'affaires Tu as vu Job, les kounounas sont rentrés les bandits bouki bouki bouki bouki va, Kati kati va tout le monde Et tout eh, taboué. On a un problème sérieux Les âmes c'est meurs Batbakoufi, Il faut au défendre, aux ananiniers Et aux sécuriser, ils sont pas c'est des grandes questions ligne sociale on appelle ça comment euh, la sécurité sociale la donc ma famille au oh, yoba bosse multi fois fouette <rire> au okay, créer entreprise c'est bien sécurité sociale la bateauane y a un moment on a rendu on a gagné ma compagnie va saler la bilo quoi non la ambilas ouh ouh c'est très important voilà que voulant détruire Job, donc, Job était rédevable à l'État. Ma papa, Des problèmes des problèmes. Prie maintenant pour dire à Dieu. Sécurise mon travail. Sécurise mes enfants. Sécurise ma femme. Sécurise les activités, les projets, les commerces. Est-ce que tu comprends? Au Kang Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, nous recommandons entre nos activités, nos travaux, nos commerces, nos voyages, nos finances, nos ministères. Tout ce que nous faisons entre traitement, soit les dieux qui nous protègent, soit les dieux qui nous sécurisent, soit les dieux qui nous gardent, protège tout. Préserve-nous du malin, dans le nom de Jésus, avant ainsi prier, nous disons Amen. Bien-aimé Sambela, Sambela, Sambela, Sambela. Sambela, Sambela, Sambela. Pour a bilan a o investir dans ta faire dans nos projets. Tu as construit au pays. Tu as construit ici. Tu as construit dans tes voyages. Tu as construit dans tes activités. Tu vas prier pour dire à Dieu. Protège. Préserve. Sécurise. Tout ce qui est à moi, au nom de Jésus, te le dis. merci Seigneur Jésus Christ, te s'en béni. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta protection, merci de sécuriser, merci de garder chacune de nos activités. Ou batte misa la langue, batte-le, mobile, batte-le, moi, batte-le, yabane, batte-le, bison, yonso, n'a kombo na mon conseil, mon but ici, peut-on battre To Toi, ça, Merci, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, combien bon on a mission? Ok. Merci beaucoup. Toi, n'a a su que mission l'abusseau. Vous n'avez Votre humble serviteur, l'homme de la continuité, a recevoir. 331 262 49 03 ça c'est votre serviteur pour la prière pour les conseils pour les orientations par rapport à ma difficulté spirituelle morale émotionnelle par la grâce du Seigneur Jacques chapitre 1 verset 1 à 27 la Bible dit l'évangile pur Consiste à soutenir les pauvres Ne manque pas De songer à un orphelin à côté de toi Pendant que toi Tu te soucies de tes enfants Songe aussi à celui qui n'a pas de parents A en a besoin Il y a attention à eux Et que Dieu te bénisse On ne manquera jamais Qu'il quoi interpeller Soucie-toi de ton frère Tu ne diras pas que tu aimes Dieu Au seul ce temps celui qui est à côté de toi souffre Et tu t'en passes Uh -uh, ce n'est pas l'amour. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Je pense que l'émission de l'émission est d'Ifier Bino. Chaque fois qu'on aura l'occasion, par la grâce du Seigneur, de partager Nabino, aux Bongo, bah, moment de prière, bah, moment d'exhortation, un moment interpellation aux bonnes œuvres et à l'assistance des autres. Que le Dieu puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Allez que le Dieu vous bénisse dans Outani Bongo. Dans un nouveau numéro. Bye bye. Et à la prochaine.